Mon cher Fabien, comme j'ai beaucoup de choses à dire, permets-moi permets -moi de lire ce petit texte et te souhaiter tout de suite la bienvenue à Toulouse. Donc on ne se connaît pas, mais j'ai découvert un homme, d'abord sourire accroché aux lèvres, et ça c'est un plaisir. Un homme porteur d'une parole positive, j'ai failli dire printanière. J'ai failli dire printanière comme, comment dirais-je, le renouveau d'une espérance populaire, voilà ce que j'attendais. Un homme parlant simplement, allant droit au but. Je suis pour ma part resté un compagnon, un simple compagnon du Parti communiste, mais communiste de cœur, rapport à mes parents qui ont toujours été ouvriers et qui sont restés pauvres toute leur vie. Voilà, je te souhaite mon cher Fabien, la bienvenue dans notre bonne vieille ville de Toulouse, cette ville rose, mais qui sait devenir rouge dans les moments cruciaux. Tu vois ce que je veux dire Qui sait se montrer fidèle aux valeurs de partage et de solidarité. Et je croise donc les doigts pour ce que tu sais. Je t'embrasse, ainsi que tous ceux qui sont venus ce soir t'applaudir, en tout cas t'écouter. À bientôt.